Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve à Naton et je profite de ces derniers instants avant le coucher du soleil pour vous montrer le port de Naton, le port des pêcheurs, qui est vraiment super. Et tout au loin nous avons un ferry de la compagnie Citran Discovery, Citran est en train d'arriver avec en fond le Anton Marine Park, le parc national.